Allez, aujourd'hui, on va parler d'escadron et on va parler du très 70 chasseur Y. C'est parti. Allez, ce chasseur Y, donc, euh, ben, on fait les comparaisons, comme d'habitude, avec euh, le LX, hein, euh, qui est un peu le, le fleuron euh, de la rébellion. On déplace à 3 aussi, donc euh, même vitesse de déplacement. On a 6 de coque, alors que en fait, le LX, lui, n'a que 5. Par contre, voilà où ça commence à pêcher, euh, c'est qu'on a un vaisseau qui, contre les autres escadrons, ne va lancer que 2 dés bleus. Donc, n'oubliez pas, le dés bleu, hein, c'est le dé qui a euh, la particularité d'avoir toutes ses faces qui donne un résultat et là en l'occurrence contre les escadrons vous allez quand même avoir quatre faces avec une touche et deux faces avec un ciblage ce qui vous permet lorsque vous tirez sur une carte titre d'annuler les pions de défense contre les vaisseaux avec ce chasseur Y vous allez lancer un dé noir je vous rappelle que le dé noir est le dé le plus létal et étant donné en fait que le Y a bombardé, vous allez également profiter des critiques qui sont présents sur ce dé Bombardier, donc, on y revient, hein, c'est une, une information que vous devez commencer à connaître sur les escadrons, puisque tant que vous attaquez un vaisseau, hein, attention, on parle bien de vaisseau et pas d'autres escadrons, chacun de vos icônes critiques ajoute un dégât aux dégâts totaux, et vous pouvez résoudre un effet critique, c'est-à-dire en fait prendre la carte, lire la retourner, lire l'inscription et le résoudre immédiatement. Attention, vous avez également la caractéristique lourde sur le chasseur Y. Vous n'empêchez pas les escadrons engagés d'attaquer des vaisseaux ou de se déplacer. Voilà, en fait, vous savez que lorsqu'on rentre dans un périmètre de 1, en fait, hein, le périmètre dans lequel les vaisseaux peuvent s'engager, Normalement, euh, chaque vaisseau est engagé et tant qu'il n'a pas détruit en fait, le chasseur ennemi, les, les escadrons ennemis qui l'entourent, normalement, il ne peut pas faire d'autres actions. Sauf si, en fait, eh euh, l'adversaire, en l'occurrence, là, le, le chasseur Y a lourd. Comme il a lourd, il est beaucoup moins maniable et il ne fixe pas en fait, son adversaire dans cette condition d'engagement. La carte titre du L-Y, c'est Dutch Vander. Elle coûte 16. Bon, c'est quand même 6 de plus que le Y de base. Vous allez bénéficier, comme pour le LE, de euh, deux pions de consolidation. Hein, donc je ne reviens pas dessus, vous allez voir euh, ma vidéo sur le pion de consolidation pour savoir comment il s'utilise. Les caractéristiques restent les mêmes, sauf que contre les escadrons, vous allez lancer 3 d bleus au lieu de 2. Vous allez conserver bombardier, vous allez conserver lourd, donc vous ne pourrez pas en fait retenir vos adversaires dans l'engagement. Par contre, vous avez une information qui est très sympa, c'est qu'avec Dutch, quand un escadron que vous attaquez subit au moins un dégât, vous pouvez faire coulisser sa glissière d'activation du côté activé. Si c'était déjà fait, il subit un dégât supplémentaire à la place. Dans tous les cas vous êtes gagnant puisque soit euh, vous touchez l'adversaire et s'il n'a pas été activé, euh, vous le clipez et du coup il ne pourra pas jouer ce tour-ci. Soit il a déjà joué ce tour-ci et pour vous c'est tout bénef, au lieu de le toucher une fois, vous touchez deux. Donc voilà, c'est vraiment une carte très intéressante et ça remet un petit peu le Y Wing à sa place, c'est-à-dire à une place prépondérante des combats de Star Wars. Vous l'avez compris, je suis quand même particulièrement attaché à ce chasseur Y au look 1370s, donc comme je suis un ancien, moi j'ai beaucoup d'attachement pour ce genre de vaisseau. Je trouve que, en fait, les cartes d'Armada sont plutôt réussies. C'est un vaisseau qui a sa place sur les tables, notamment parce que la carte de base ne vaut que 10, donc elle ne coûte vraiment pas cher. Et on a quand même un vaisseau qui se déplace à une vitesse raisonnable et qui conserve également euh, des boucliers qui lui permettent de survivre au, au combat, mais également grâce à sa carte titre, en fait qui donne un avantage certain, puisque dans tous les cas, vous êtes gagnant. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur mon Tipeee pour accéder aux ressources qui y sont disponibles. N'hésitez pas à me rejoindre également sur mon Facebook pour discuter de Star Wars Armada, Star Wars X-Wing ou tout autre type de jeu sur lequel on papote en ce moment. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux, de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Allez, ciao, bye bye